Vandar, je suis pas fan. Daryl encore moins. Pas encore moins. On va prendre le Scylla. On va prendre le petit Silas. Le Gnome aux fesses propre. Ouais, le burst est cool hein. Le burst il est plutôt pas mal. Si on arrive à être en mode euh, genre Théotard par exemple, des choses comme ça. dans des compos d'achat-revente. Le burst il peut vraiment être fort. Oh waouh, wow. Euh ok ok Ça euh... donne envie de rester taverne 1 hein, en vrai. Quoi que prochain tour 4 pièces. Pas sûr. Pas sûr en vrai, je, vous souhaite... je crois que c'est un up classique, on va prendre les gemmes. Faire un peu des manas sur notre burst, mais je pense pas si grave. Des bonnes cartes hein. ce sont des bonnes cartes après les gelées peut-être On aurait perdu avec notre client généreux. Oh, on a vraiment des trucs bizarres là. On a vraiment des spots méga bizarres. Hein. le burst rapidement On va prendre le burst On est à 8 on pense, Malheureusement on va perdre contre Jack dans ce spot On est à 7 Ouais trop bizarre, bon là c'était un ultra bait, hein. on pouvait rien faire avec ses quen Dommage, les tickets sont mal mis, ça aurait été pas mal un ticket sur euh, la plume. Moi qui ait des petites créas. 3-5 ça peut faire de la value hein. Ouais, ça va le faire. Hein. Super. Bon, 6, 5 mana. 6 mana. On peut cliquer si on veut. Et je pense pas que ça ait du sens quoique. Bon, si vraiment la taverne est infâme, on va cliquer. Un peu infâme. Hein. Elle est un peu infâme quand même. On va cliquer pour la 5-6. Ça permet aussi de commencer à diminuer les rois bursts Parce que c'est vraiment un perso où on a envie de jouer avec le Buddy Doré. Ouais le Buddy Doré c'est quand même vraiment cool. On peut se, se, se, se, se décurver je pense. On n'est pas obligé de up au prochain tour. Voilà, en fait on a quand même un déficit de tempo et on est obligé de la rattraper. Hello Victor Gaming, hello hello. Après c'est un ça peut faire de la value. Euh... Ouais si si ça va Ça suffit Super Ouais c'est important quand même de pouvoir gagner les combats pour ça Burst. C'est pas dingue mais en même temps j'ai quand même envie de gagner le combat là Ah, c'est chaud en vrai. Il a hop, mais bon. Il y a un board qui est normalement meilleur que le nôtre. Hein. Je crois qu'on va accepter la défaite sur ce combat. Je crois qu'on va accepter la défaite. Je pas que ce soit trop. Là, c'était sûr, si on achetait ça, on, on gagnait le combat. Mais. Pas trop envie me décurver pour un... en plus acheter un 3-2, perdre une pièce pour le roll. Merci si The Part Jury. Encore s'il y avait eu 3 tickets, je pense que j'aurais fait un espèce de spot où j'achetais, je revendais, je revendais, etc. Merci par le jury pour le soutien, merci beaucoup. Ouais bon 5. On remettra. Ah, intéressant. Ça oh, c'est intéressant quand même. Ça oh, ça booste tout. Je le mets tout nu. Hein, ou je le remets dessus. Ah non parce qu'on veut essayer de le tripler. Comme ça on pourra le greffer sur un autre truc plus sympa. Ah oh, bah vous voyez on a un bord tout de suite fort. Hein. Là, on a vraiment toute la tempo un peu moisie qu'on a faite au début. D'ailleurs, on s'en sortait bien, on est à 32. Franchement, on aurait pu être à 24. Hein. Toute notre tempo moisi, on la rattrape en un coup. On a bien grignoté sur ce burst doré. C'est génial, là, franchement. Salut Fiche, salut le chat. Simplement pour signifier, salut ADP, que je viens de bousiller mon partiel. T'es déçu ou pas Ou t'avais révisé T'avais révisé, tu dois être déçu. Dis-toi que si tu rates tes études, tu finiras streamer. T'es heureux. Hein ou au chômage. Enfin, streamer, quoi. Bon, ça passe. On va prendre ça et le garder en mimine. Prochain tour on va cliquer euh, Non j'ai bien réussi justement Bah t'as dit je viens de bousiller mon partiel Bousiller mon partiel, ça veut dire euh, pour moi, bousiller, c'est genre cela mal fait. T'as bien réussi, ok. Donc t'as pas bousillé ton partiel. T'as géré ton partiel. De toute façon, je fais de la bio, donc je serai chômeur. <rire> Sûrement. Je sais pas, je maîtrise pas assez. Merci Coupie SW pour le Prime, merci beaucoup. J'aurais aimé tripler là-haut. C'est difficile à faire. Euh, faudrait re-up. En fait, si on passe ce combat, on up. Clairement, si je passe ce combat, je up. Est-ce que je peux passer tour 7 Je sais pas, c'est un peu chaud quand même. Hein. Ne le dites pas aux autres. Mais Allez. Faut passer, faut passer, faut passer. Oh, ça a l'air d'être bon, j'ai l'impression qu'il a que des petites créas, vamos Nice ah, Super, on a un up au prochain tour, nickel obéissez moi boum Tu vas prendre cher là par contre Le peuple réclame le verre d'eau, vous voulez que je boive de l'eau Ça va me faire mieux jouer vous pensez Peut-être En vrai on peut presque bon, Est-ce qu'on peut trouver les 4 pour ça Non jamais 1 2 3 4 Juste pour un burst et une carte non. Enfin, Juste pour ça je veux dire on reste comme ça et on ferme les fesses. Hein. C'est vrai que c'est important de bien s'hydrater. Tout à fait. Bonne hydratation est la clé de la réussite. Exactement. Un bon sommeil et une bonne hydratation. <rire> vous avez d'autres phrases à la con comme ça ou pas Si par exemple vous faites, des, je sais pas, des, des, vous faites un truc dans votre vie un jour et que vous ratez, c'est que vous n'êtes pas bien hydraté. Parce que une bonne, est la clé, une bonne hydratation est la clé, de la réussite. Donc euh, tout passe par ça. Mais clairement, clairement. Tu vas un entretien d'embauche, t'es pas pris, t'as pas bu assez d'eau. C'est pas la faute de j'étais mal préparé, euh, j'ai pas les diplômes pour, euh, pour correspondre au poste ou euh, j'ai mis une grosse tarte au <rire> j'ai mis une grosse tarte à, à, au, au, au directeur des ressources humaines. Hein. C'est juste que tu t'es mal hydraté, c'est tout. Vous vous débrouillez vraiment bien. <rire> La joie de vivre et le jambon. Il y, rec... y a pas 36 recettes du bonheur exactement. On va prendre cher. Ça fait plaisir. Aouche. Aouche, Aouche. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement de récolte activée. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. La joie de vivre et le jambon. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Approché. Jenkins! Euh, ça va, monsieur le faucheur? Je suis pas gros! Ok aussi je, bon oh, je souhaite un bon combat à mes adversaires Qui vont se prendre un énorme faucheur dans le visage Boum Un bon tour Bah c'était le play hein. Je vous ai dit hein. On, va, on avance dans les tavernes On compote un gros burst Et d'un coup BAM Le tour explosif Moi j'aime bien jouer de cette façon là Et je trouve que dans la méta ça va plutôt bien Merci Spectru Yo Fish, comment ça va euh... Oh, t'es le 26e abonné de la journée, ça porte bonheur. Et euh, bah écoute, ça va très bien, merci et toi. On se venge du moins 15 d'avant. C'est vrai que t'es au tard et tentant, mais j'avoue que là, le Faucheur avec euh, avec le Burst, plus avec le, la menace réplicante, c'était incroyable. Oh, ça c'est gourmand aussi. Mag maloc oh. Ouais Magmalok ça peut être cool C'est moi qui ai invité les gens enfin. Je vais le prendre lui hein. Tuer tout le monde Ah il est trop grosse ce burst hein. plus 18 plus... Là on est à plus 18 plus 18 les gars Oh les mec aro Mekaro les avec un ennuyo euh Ouais oh, c'est Mekaro hein 24-24 hein Blablabla. Ouais, c'est fat hein. J'adore cette strat Je sais pas si c'est la strat La plus optimale avec burst Parce qu'il y a plein de strats hein. On peut jouer sans burst Entre guillemets Ou en mode tempo Et moi j'aime bien Vraiment construire avec burst Et entre guillemets Jouer ménagerie burst Je trouve que c'est trop trop cool Par contre il faut avoir Burst et Pas burst normal Et il faut bien tempo au début Et j'avoue que Quand tu commences à burst euh... ouais, C'est strong hein. Il est énorme C'est faux cher hein. Pas dommage ça Ah zut bon, Ça à le faire quand même On prend. On prend. En plus, c'est taunt. On va le prendre, mais. Non. Oh, zut. Il bah, y a ça, mais pareil, non Oh, what Where is my mind là Ah. Burst, je vais le garder. Non, lui, je vais le garder. Dans le taunter. Drexiborg ou Bran ça marche bien dans la compo. Hein. Après, DRAKE CYBORG avec ça et ça. Ouais, DRAKE CYBORG c'est un Est-ce qu'on joue le DRAKE On est sûr de gagner. Je pense qu'on va juste faire ça et à toi de jouer Yugi. Juste ça. Ah en fait euh, c'est dur à dire parce qu'aussi bien euh, il est très fort et voilà on n'a pas amélioré notre board mais en même temps je suis tellement bien. Pour un tour 11, je sais pas. Peut-être c'est un peu grid en vrai. J'ai pas envie de grid, je, je crois que c'est un peu grid. Franchement je suis pas sûr d'être ultra devant comme je pense. Sincèrement enfin, hein, je pense que je suis pas sûr d'être ultra devant pour faire ça. c'est un mort frais et encore c'est un mort qui a perdu contre ce qui est peut-être le perso le plus fort du lobby, enfin en tout cas la compo la plus forte à l'heure actuelle c'est Varden donc euh, ouais trop greedy de, de le considérer comme entre guillemets, un joueur faible là je sais pas ce qu'il est mort bon j'aurais gagné 100 mais je pense que c'était bien de pas prendre le risque, merci Yurik Yurik c'est merci pour le prime, c'est gentil merci beaucoup Je crois que je vais virer mes carreaux en vrai Vous connaissez la Ligue des Explorateurs? Ils sont sympas, comme leur chapeau. Je vais vous faire un sandwich. On va faire ça, vu qu'on a plein de tonnes. Bon, il est un peu faiblard, lui, mais j'ai le mérite d'exister je peux prendre un poison mais pff. je pense que là j'ai chance de perdre mais en vrai c'est pas si grave parce que je pense que je vais quand même pas mourir je pense que je vais juste perdre et pas mourir je suis pas sûr ah dommage j'aurais pu un peu mieux taper ah ça c'est vraiment pas très bien du tout hein, par contre ah, dommage parce que je suis devant hein. On va quand même perdre euh... Ah dommage Bon. Il est gros Je pense qu'on est pas trop mal, c'est intéressant Ah, c'est gros, ça. Ha, ha, ha. La chance est de mon côté. Ah, Si on arrive à, euh, à le tripler, ce serait super. cyborg il y a moyen de faire un gros bébé là voilà s'il va prendre de la stat hein. 36 34 hein. 29-27, est-ce que c'est pas ça qui dégage Non, il va prendre plus 11. Est-ce que c'est pas ça Peut-être ça en vrai. Hein. C'est moins fort que le cheval qui revient. Hein. Qui revient au galop. Hein. J'ai pas envie de virer Burst. Quoique c'est peut-être le moment de virer Burst. Non, c'est trop, trop fou ce Burst. <rire> Allez, ah, c'est fat hein! Mais je pense que une chance de ah, ce Magma Malo, il est quand même pas mal hein! Bon. Euh, c'est des un d'un peu chiant parce qu'on sait pas trop euh, comment il est. Bon. En vrai, euh, ça Ouh, c'est bien tapé ça! <rire> Ouais, on a de la stat. Hein. Bon, enfin, attention, c'est pas fini. Les hein. casseurs Oméga, ils apportent beaucoup, beaucoup de puissance. Ouais, c'est loin d'être fini. Ah, ouais, c'est pas mal. On le tue pas. Par contre, on joue contre le mort derrière. Ouais, c'est à nous de jouer contre le mort derrière. Donc, je pense qu'il va. C'est vraiment deux gros, deux gros bonhommes. Hein. Je pense que je peux les battre en vrai. Hein. Je pense que mon burst, il peut, il peut vraiment être devant. On va voir. Là, on a un tour tranquille contre le mort, entre guillemets. Ça. Ça. Ça. Ça, Ça va aller dehors sud, c'est gros, hein. Ouais, C'est un beau bébé. Hein. On reste comme cela. Peut-être que le, le, lui, le cheval, il va se virer en vrai. Ouais. En fait, il faut que j'achète tous les tickets. Là, de toute façon, lui, il a pas de board. Hein, C'est ça, ouais. il ouais, faut vraiment que j'achète tous les tickets. Que au prochain tour, je refasse un tour de tickets. Le burst va partir, et lui, il va partir. Ça, ça va rentrer. Et puis voilà, notre board, il est bon. Hein. Notre board, il y a du Boubou Divin, il y a de la stat. Et c'est sympa, hein. c'est exactement ce que je voulais faire comme compo. Une espèce de ménagerie burst, en fait, qui est assez atypique. J utilise vraiment euh, le burst comme une espèce de T mix Théotard, mix Fort Mobile, Massacreuse, etc. Voilà, la prochaine carte elle a 32-32. En plus, c'est juste dommage parce que ta 25 il n'y a pas des cartes qui se greffent. Des magnétismes. Mais si t'es taverne 25, euh, je veux dire. Si t'es ta 24 et que tu chopes un magnétisme à plus 2-32, plus boum, ton faucheur. Après, le faucheur est déjà gros là. quoi maintenant des grosses cartes Un, une grosse carte boubou euh, -bou divin que je vais récupérer avec mon burst je pense que c'est ça donc là je pense que les deux ouais, quoi que, ils sont très hauts en pv quand même ouais, j'ai peur non il est pas 29 hein. ouais. ok bon Vert il reste cool, hein. Ça, non Pas le froid. On va taunter un truc de plus. La question c'est est-ce qu'on vire par burst maintenant On va jouer ça et ça. Je pense que burst doit partir. Ça fait mal, hein Ça fait mal au cœur. Hein et notre, notre, notre board il est fait, on est d'accord. Hein ouais, ça fait mal au cœur, mais. Bah hop ça fait un peu plus de dégâts Et voilà hein, écoutez Franchement euh, c'est gros là Ouais franchement là c'est un board qui est sacrément relou à gérer hein. Il y a des, entre guillemets, des poisons avec les lyroïs, il y a des cleaves, il y a de la stat enfin C'est dur à prendre un board comme ça Je trouve hein Je trouve que c'est assez compliqué à prendre Ouais ça va le faire assez facilement Ça va passer assez easy Ok Et après maintenant il y a lui à passer Qui était très très chiant Peut-être qu'un zap peut être intéressant Ok même pas C'est pas trop ce qu'on a. Poison, mais pourquoi fou, il est 78, lui. Est pas besoin de poison, non. <rire> C'est surtout rien à virer, en vrai. C'est surtout rien à virer. Hein. Franchement, à part si je trouve un zap. Et encore, le zap, limite, il faut genre le garder en... En fait, il faut limite le tripler, mais bon... Pff. Non, pour moi, c'est fini là. Ouais, on va quand même aller chercher Zap à la place du premier Leroy. No zap, let's go. On décalerait pas à lui. Bizarre, mais Pff, allez, vous vous qu'est-ce que ça va donner? Ah, il est doré, hein, son, son gars. Ça, c'est bien. Ça, ça commence bien. Allez, un beau bon hit, un beau bon hit. Il est en combo là. Faut quand même bien hitter, hein. Nice. Et là, le faucheur qui fait du bien là. Bam Vamos. Ouh. Ouais, super. Super ce, ce faucheur en troisième position, même avec le taunt. On avait suffisamment de taunt pour se permettre de le faire. Et là il a fait le, le cône qu'on voulait, le cliff qu'on voulait, ouais super, là il y a la compo qu'on voulait faire, le positionnement qui va bien sur la fin, le scaling de burst gardé jusqu'au dernier moment, ouais génial, c'est une super partie